Chez Société Générale, notre raison d'être est de construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable, en apportant des solutions financières responsables et innovantes. Sous l'impulsion du comité de direction, 85 000 contributions de collaborateurs ont permis de refléter une ambition collective. Contribuer aux transformations positives, en accompagnant les projets de ceux qui façonnent le monde de demain. Ainsi, la raison d'être exprime l'engagement du groupe envers ses parties prenantes, clients, collaborateurs, actionnaires, partenaires financiers et l'écosystème au sens large. En 2021, guidée par sa raison d'être, Société Générale a continué d'intégrer les enjeux RSE dans ses offres et ses produits financiers pour être moteur des transformations positives. Prêts environnementaux et sociaux à destination des entreprises, nouvelle génération d'épargne responsable ou produits ISR pour les particuliers et investisseurs, financement de la transition énergétique à hauteur de plus de 150 milliards d'euros depuis 2019. Autant de solutions concrètes pour accompagner chaque client vers une transition écologique et socialement responsable. La raison d'être a aussi été la boussole des chantiers stratégiques menés par le groupe, pour délivrer en partenariat avec ses clients une croissance créatrice de valeur et porteuse de sens. La fusion des réseaux de banques de détail en France vise à construire la banque de demain, ancrée dans les territoires au plus près des besoins de nos clients. Le projet d'acquisition par ALD de LISPLAN donnerait naissance à un leader mondial des solutions de mobilité durable en contribuant aux tendances de fond d'évolution des besoins et usages. La digitalisation et l'appréhension des nouveaux usages permettent à tous nos métiers de proposer des services plus innovants et des parcours clients simplifiés. Notre rôle pionnier et moteur dans la mise au point de nouvelles solutions et standards ESG, associés à notre expertise sectorielle, nous permettra de répondre aux besoins croissants d'accompagnement de nos clients sur ces enjeux de transition. Au-delà, la raison d'être exprime la volonté de Société Générale d'être un partenaire de confiance et engagé pour préparer l'avenir. Les territoires sont accompagnés dans leur développement par nos équipes. La jeunesse est soutenue dans son insertion professionnelle et sociale par la fondation C'est-vous l'avenir. Le groupe accompagne la transformation d'industries et de secteurs d'activité en alignant progressivement l'ensemble de ses portefeuilles sur des scénarios visant la neutralité carbone globale d'ici 2050. Les enjeux sont immenses. Pour construire l'avenir, notre raison d'être continuera d'orienter nos choix stratégiques et l'action collective de nos 131 000 collaborateurs pour financer, assurer et accompagner un développement économique responsable, moteur de progrès sociaux et environnementaux.